La nouvelle collection Pantene Pro V, volume véritable, c'est une formule volumisante pour donner, même aux cheveux plats et sans énergie, jusqu'à 80% de volume en plus. Pour les cheveux pleins de santé que vous aimez, Pantene Pro V, collection volume véritable.